S'il y a une expulsion, ben on va se faire péter la gueule, euh, ça va être ultra violent. Euh. L'évacuation de la fameuse ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Pour ma génération, la ZAD, c'est la chance d'essayer de réinventer euh, le monde dans lequel euh, on vit. Je viens sur la ZAD parce que je trouve que ça vaut le coup de soutenir ce qui se passe ici. Et vive la vie, non de ce bordel de dieu de merde Il va y avoir des copains à consoler, des cabanes à reconstruire. C'est juste un mauvais moment à passer. quoi. Dans dix ans, on pourra se dire, euh, bon, ben, on a survécu, quoi, on l'a fait. quoi. Santé. on est au sans nom. on est donc dans un lieu collectif qui existe depuis 2013. On produit notre propre électricité avec les panneaux solaires et l'éolienne. Derrière moi il y a une cabane collective, donc c'est un espace où on a euh, la cuisine, le salon, euh, un dortoir pour accueillir la famille et les amis. On a chacun des espaces euh, individuels avec euh, des cabanes, des caravanes, euh, des yourtes euh, tout autour du champ. C'est plutôt... Euh, agréable comme comme endroit on a peu d'argent mais beaucoup plus de confort que plein de gens qui en fait passent leur temps à rembourser leurs crédits donc ça c'est des agneaux qu'on a depuis euh, quelques mois voilà c'est la tétée du matin on va les laisser manger après on va aller voir euh, on va sortir les moutons et les ânes Ah, alors, est-ce qu'elles sont motivées C'est un petit troupeau qui grandit tout doucement, euh, mais qu'on a prévu de faire agrandir un peu plus vite là, avec l'abandon du projet d'aéroport. Maintenant, On est un peu sur les starting blocks pour acheter des brebis. Bah, Clairement, ici, euh, moi, par rapport à ce que j'ai vécu avant, j'ai l'impression d'être dans le confort. Quoi, hein. Vous voyez, on a un grand potager, euh, on a des super légumes toute l'année. Euh, j'ai du mal à imaginer qu'on va se retrouver expulsé au sans nom, euh, Enfin euh, voilà on, on va faire quoi On va se retrouver à courir avec des brebis en fait merde ah, les brebis là, elles ne peuvent pas courir elles sont elles sont grosses comme des, des lâches elles vont bientôt faire leurs agneaux Moi ça fait 5 ans que je m'engage ici que je m'investis ici Après, on... On ne se laissera pas complètement euh, écraser si jamais elle venait le détruire. On sera tout à, on sera tout à fait capable, avec euh, toutes les solidarités qui existent, de reconstruire quelque chose d'encore plus majestueux derrière. Quoi. Si à détruire de mort, reconstruit... Dans ce territoire de 1600 hectares, il y a une vie qui s'est constituée depuis 10 ans entre habitants historiques et squatters. Donc là on est au studio de rap du ZDSR. Tout le monde peut venir poser, même si t'as jamais posé, si t'as jamais fait de rap. Là c'est la boulangerie, brasserie et atelier pâtes. Chaque semaine, j'ai une nouvelle recette. ceci de une bière surprise, quoi. On a organisé un chantier, un chantier collectif qui portait beaucoup sur la transmission de compétences, en fait. J'apprends beaucoup de choses. C'est beaucoup plus facile de bosser le piano pour, pour quelqu'un qui sait le faire que de bosser le bois pour quelqu'un qui sait pas le faire. Alors, c'est mon cas. On a très vite eu l'envie et l'idée de faire un pied-à-terre pour toutes les luttes et que la rencontre, elle s'opère pas seulement à 30 personnes, mais plutôt euh, bah, avec un lieu comme ça, à 100, 200, 300 personnes. Bienvenue à la bibliothèque du talus. Vous voyez, il y a plein de livres qui sont là. Des livres des gens d'ici, parce que c'est petit, souvent une cabane et une caravane. C'est euh, le futur atelier de menuiser. De Charpente. On est ici au Limimbou, on est producteur de lait depuis 99. On a un espèce de projet de ferme expérimentale. On prépare le levage du hangar de transfo pour qu'on puisse après, derrière, héberger une espèce de grande cuisine. On est, au, on est dans le Jardin Rouge et Noir, un potager collectif. Tu viens râper ou quoi Vas-y, ben on t'attend Ok, y yeah. C'est de l'improvisation, ça se passe, on vient pousser le volume à fond, on est avec l'espion, on a des choses à dire et quand on regarde le monde et les empires qui se forment autour de nous... Mais oh. Bon ben là du coup on est aux Fosses Noires. Donc les Fosses Noires c'est un corps de ferme euh, où des gens sont arrivés en 89, des gens qui luttaient. Ils sont partis il y a deux ans en nous laissant les clés et en, et en nous souhaitant bon courage pour la suite. On a une multitude d'activités. Moi la bière ça me prend un, un 25 heures semaine, mais à côté de ça euh, je dois faire encore 25 heures pour euh, faire d'autres trucs tu vois. Tu te retrouves à filer des coups de main mais avec plaisir parce que tu es en train d'apprendre un truc. Mmh. Moi j'adore filer des coups de main à Vincent, Ah, d'ailleurs aujourd'hui j'aurais dû lui filer un coup de main. Et du coup là, c'est la houblonnière. Ben là, en fait, tu creuses, il y a 20-30 cm de terre, et après il y a un fond d'argile pour poser un aéroport dessus. Bon courage Mais bon, ça c'est fait. Aéroport, les gens qui sont là en train de pinailler parce que qu'il wow, y, y a 1600 hectares de terre qui sont squattés quelque part en France... Je veux dire mais on s'en fout quoi, enfin c'est que dalle On entend la chambre d'agriculture, on entend la FNSEA en fait, c'est clairement nos ennemis ces gens là en fait tu vois. Ils ont vendu les terres, maintenant aujourd'hui ils disent qu'ils veulent récupérer des terres, des terres qu'ils ont absolument jamais défendues. Il bon, n'y a pas moyen quoi, le jour où ce mec il revient dans son champ, soit je lui pète la gueule, soit en fait je Enfin, c'est mort en fait, on ne va pas se laisser euh, marcher dessus quoi. La situation semble s'enliser, les grenades lacrymogènes sont renvoyées à l'envoyeur. Le feu mis un barrage par les alliés qui empêche désormais la colonne de gendarmes de faire son entrée sur cette petite route secondaire. Cette occupation elle a duré 10 ans sur 2000 hectares, c'est du jamais vu. Il y a des enfants qui sont nés ici, il y a des réflexions autour de c'est quoi vieillir ensemble sur la ZAD, de construire des maisons euh, qui, qui tiennent dans le, dans le temps quoi. J'ai pas vraiment envie que ça se fasse détruire, je vous l'avoue bien, surtout que j'ai pas fini de construire. C'est dur de se projeter à long terme parce qu'on me dit toujours, ah, de toute façon dans 6 mois on va venir vous déloger. T'as l'impression d'avoir un avenir incertain, mais si tu te mets à douter, à dire quand même est-ce que, est que je ressème des prairies pour l'an prochain ou pas, ou etc. Là, là je pense que t'es foutu quoi. Donc là, c'est la future brasserie. Il fait 120 mètres carrés. C'est un beau bestiau, C'est cool. Ça, je vais pouvoir bosser tranquille dedans. Continuer à construire, s'enraciner un peu là, ben, pour nous donner aussi un pas mal de rage, à enfin donner encore plus de rage à défendre des lieux et dire voilà, on n'a pas envie de lâcher ça, parce qu'on y met aussi notre temps, notre énergie, notre sueur et. Euh... et J'ai toujours cette putain d'espoir qui est là. Sinon, pourquoi je ferais 200 km pour venir faire un chantier si je n'ai pas cet espoir Je vis pas sur la ZAD mais j'y viens pour d'abord, avant tout, soutenir euh, ce qui s'y passe. C'est vraiment pour ça que je viens. Alors là, concrètement, euh, ben j'ai un sécateur, un coupe-coupe et puis euh, je vais avec les autres, bien délimiter le sentier pour éviter que les gens passent par la route qui est juste derrière. Ici, ce lieu, il a été euh, le théâtre euh, en 2012 euh, d'affrontements. Euh, enfin, C'est même là qu'il y a eu lieu les, les plus gros affrontements. La volonté des, des pouvoirs publics, c'était de, de raser la forêt. Et les gens de la ZAD ont vraiment défendu en s'accrochant aux arbres. En, en, enfin, il y a eu des affrontements un peu, un peu difficiles ici. Hein, euh. Le flic, il l'a il tabassé. Alors qu'on pensait, tu vois, pour partir. L'autre, il l'a attrapé, je sais pas pourquoi, il a. secoué. Je... Joël était pas là Oui, moi j'ai. Si, t'étais là oui. Donc, on a tous gueulé contre le flic. On l'a traité de taré et tout. Le mec, il était blanc, il tremblait comme ça. On va faire, première sauvation On va faire, vous arrêtez la porte Et après, s'ils arrivent, ouais, ça va être la merde. Oh même s'il faut venir en défendre le lieu, on va te défendre. Euh, on a vu se réveiller euh, des forces qu'on n'imaginait pas. La violence de l'État, elle est là. quoi. Et C'est pas, pareil, c'est pas de la faute des gendarmes. C'est pas le gendarme qui décide qu'il va jeter la grenade. On lui dit, c'est son supérieur hein, qui lui dit... De vouloir euh, garder cette zone-là euh, dans, dans cet état extraordinaire, tout en virant les personnes qui sont venues pour la protéger, ça n'a aucun sens. Eux, Ils peuvent pas se permettre publiquement de perdre la face, du coup ils sont obligés de créer une espèce de construction médiatique, l'État garde la force, que force passe à la loi. C'est une pure opération médiatique ce qui va se passer. L'évacuation, les expulsions. Les lieux qui seront détruits dans la journée seront reconstruits. Le soir même, c'est vraiment, triste parce que ça provoquera des arrestations, des blessés pour rien. L'État n'a pas les moyens de nous expulser pour de vrai.